Bon, bah, celui-là il fait un petit peu flipper au niveau de la forme, mais euh, on est revenu sur le principe du bonbon tic-tac. Hein. Comme au début, on termine comme on a commencé. J'espère qu'il vous plaira. Ok, Google, c'est Noël. Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers.